En sorte, il faut tout à l'heure nous, nous parlions de, de la chambre verte et de, de ce thème tabou, donc la mort. Est-il normal que le souvenir des morts s'estompe Vous me disiez tout à l'heure, il faudrait pouvoir haïr les morts, pouvoir dire quelque chose de de très méchants sur quelqu'un qui vient de mourir. Peut-être que ce serait d'ailleurs la manière de, de bien parler des vivants aussi. Non, même sur quelqu'un qui est mort il y a 100 ans. Il y a un homme que j'admire. Oui, ben qui là, fait ça c'est trois personnes. Si, Henri Guillemin fait ça. Oui. Hein. Henri Guillemin est très drôle parce que d'abord, Henri Guillemin, une chose qui me touche beaucoup quand je le lis, c'est qu'il parle des morts au présent. Oui. Il dit à ce moment-là, que fait Balzac Il écrit à Stendhal et Alfred de Vigny va voir Napoléon. Vous voyez, ça, je trouve ça très bien. D'autre part, il règle ses comptes avec les morts. J'ai lu récemment dans l'Observateur quelque chose de très violent contre Voltaire. Oui. Il était fâché contre Voltaire. Et ça, Très bien. Alors peut-être que ce personnage de la Chambre verte ressemble un peu à Henri Guillemin.